Salut à toi, abonné de la chaîne. Désolé euh, de cette absence énorme qui est euh, presque un mois euh, sans vidéo. Je peux vous comprendre, mais c'est normal parce que je suis en formation d'une web radio qui va bientôt être lancée, donc vous en faites pas. Hugo sera de retour vite à vite. Ça veut strictement rien dire, mais c'était classe à dire, je trouve. Et donc les vidéos vont reprendre euh, petit à petit, tranquillement. En tout cas, je vous dis juste une bonne chose. Santé. J'aime pas le sony de l'aide en pelouse ce soir. Bonjour, bonsoir, salut, c'est Geek. Et aujourd'hui, pour cet avis personnel, j'ai décidé de parler un jeu qui m'a fait beaucoup aimer, beaucoup marrer et beaucoup m'amuser, qui est tout simplement Fall Guys Ultimate Knockout. Donc bien sûr, je vais commencer par expliquer les deux tags qui sont utilisés pour définir ce jeu par des utilisateurs, qui est tout simplement le Battle Royale et Takeshi Castle. On reste simple, un battle Royal, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul gagnant à la fin. On est d'accord. Mais il faut quand même se rappeler que le battle Royal était tout d'abord un film japonais où il y a eu tout simplement des adolescents qui devaient se combattre entre eux en essayant de trouver des moyens de tuer les autres pour qu'il reste plus qu'un. Bien sûr, le film a très bien marché au Japon. Il y a eu par la suite des mangas. Mais en plus de ça, inspiré Anger Game. Et par la suite, je suppose, Minecraft Anger Game. Les vrais savent. Et il faut que je mentionne quand même qu'il y a comme acteur principal Takeshi Kitano. Pourquoi parce qu'avant, Takeshi Kitano était aussi un présentateur TV sur évidemment Takeshi Castle. Donc, évidemment, le principe de Takeshi Castle, il fallait remporter juste des mini-jeux tout au long de l'émission. Et l'émission se termine par un duel entre ceux qui ont gagné tous les mini-jeux précédemment contre Takeshi dans son propre château. Mais ceux qui ont connu Takeshi Castle ont dû connaître du coup Menu Double 9, qui était en quelque sorte une émission qui compilait tout simplement les séries TV japonaises, comme le style de Takeshi Castle, pour le mettre en français et, euh, et faire des vidéos réactions. Là, j'ai envie de me rendre un qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Ah, euh, je me rappelle de cette candidate. Après ah bon l'émission, j'étais allé la voir en salage. Je, je <rire> lui dit... La, la féliciter euh, avec mon sexe. <rire> Waouh J'adore la France, putain. Donc vous combinez Battle Royale et Takeshi Castle et vous obtenez Fall Guys Ultimate Nakot. Bref Passons au jeu maintenant. Donc ce jeu est développé par Mediatonic, qui est tout simplement une société euh, très connue pour euh, des jeux de drag de pigeons, et de Mordor by Number, qui est tout simplement un jeu où il faut cocher des cases selon les chiffres où il faut... J'ai oublié le nom du bonheur. Et bien sûr, édité par euh, la légende des jeux indés, Devonver Digital, qui sont célèbres bien sûr pour Hotline Miami, Serious Sam 4, et tout plein de panoplies de jeux incroyables. Nous allons pouvoir commencer à parler des gameplays et des mini-jeux, euh, et bien sûr, d'autres petits commentaires de gauche à droite. Alors, tout simplement, le principe, comme j'ai dit précédemment, c'est comme un Battle Royale, c'est-à-dire être le seul survivant. Mais il faudra passer à plusieurs mini-jeux. Donc, il y a 4 mini-jeux pour l'instant que j'ai vu La course, qui est tout simplement très simple, c'est tout simplement arriver à la ligne d'arrivée avant un nombre précis, genre par exemple si c'est la première, bah, il faut arriver avant les 40 ou des choses comme ça. Ensuite, il y a le mode survie, où là c'est assez simple à comprendre, c'est tout simplement survivre à une épreuve comme par exemple survivre sur un rouleau qui tourne ou survivre à des blocs qui arrivent de face. Ensuite, un autre mode qui est l'équipe, il faudra collaborer avec d'autres joueurs pour soit marquer le plus de buts ou soit avoir plus de queues non, c'est vrai, vraiment un mini-jeu, les gars Je vais préciser, c'est un que Tanuki, ok Ça va, hein Et enfin, le mode logique. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un seul pour, dans la PEDA, où tout simplement, il faut juste mémoriser les fruits, et voir ensuite, sur l'écran, le fruit où il faut être dessus. C'est-à-dire, si par exemple, vous voyez une banane, bah, il faut trouver la case où il y a la banane. Et donc, vous devez euh, réussir pas mal de mini jeux soit 4... 5 ou 6 manches pour réussir l'épreuve finale. Alors les épreuves finales, il n'y en a que 3 pour l'instant. Nous avons la montagne, où le principe est tout simplement de monter la montagne en essayant d'éviter des obstacles et bien sûr sauter au bon moment pour choper la couronne. Donc ça, c'était dans le trailer officiel. Ensuite, l'épreuve des poteaux, ou appelée l'épreuve Total Ça a C'est identique à une épreuve tout à fait normale. Mais la seule différence qu'il y a entre la version normale et la version finale, c'est que le poteau qui est en dessous, dans la version normale, il n'y en a qu'un seul, alors qu'en finale, il n'y en a que deux. Donc voilà, c'est une petite difficulté en plus. Et en ajoutant cela, il y a les plateformes qui peuvent tomber. Donc il faudra réagir aux poteau et réagir aux plateformes qui vont bientôt tomber. Et enfin, l'épreuve que j'appelle l'octogone, ou euh, TNT Run pour les intimes, où le principe est tout simplement de survivre euh, le plus longtemps sur la plateforme en marchant sur les petites euh, formes d'hexagones pour euh, faire disparaître le bloc et que les autres tombent dessus. Maintenant que je vous ai un peu expliqué le jeu et les différents mini-jeux qu'on peut avoir, on va parler de ce qu'il y a avant de commencer la partie. Donc dans un premier temps, le shop je n'ai pas pu assez parce qu'il arrive bientôt, donc c'est la bêta, donc c'est assez normal. Donc je n'ai pas pu le laisser mais je pense qu'avec les Kudos, qui est tout simplement l'argent du jeu, on pourra s'acheter des nouvelles tenues, ou avec les couronnes, qui sont en quelque sorte l'argent supplémentaire, ou le principe est tout simplement de réussir un top 1 pour en avoir un, ou alors selon le pass. Et d'ailleurs, en parlant de passe, il n'y a même pas de passe combat. Alors bien sûr, je ne pourrais pas dire s'il y aura un passe combat quand le jeu sortira, mais en tout cas, il y a un pass gratuit pendant la bêta où il faudra tout simplement augmenter le plus de niveau pour avoir tous les objets qui y sont proposés. Donc on peut gagner des nouvelles tenues, des nouveaux couleurs, de nouvelles évotes et enfin de scènes de victoire. D'ailleurs, en parlant du personnage, je le trouve très mignon. Voilà, ça c'est fait. Non, en vrai, le personnage est quand même très sympa, très mignon. Et en plus de ça, il y a eu, sur le site officiel, on peut voir des concours pour proposer des nouvelles tenues à ce personnage-là, qui est quand même très sympa et très rigolo de gauche à droite. Bon, j'aurais aimé que les autres qui étaient quand même qualifiés auront pu peut-être une chance d'être validés. Mais bon, au moins, les autres idées, c'était sympa. Surtout, j'adore celui-là. Alors bien sûr, je vais vous parler un peu tout le reste vite fait, qui est bien sûr les graphismes, le son, la musique, et la mécanique et les contrôles du jeu, qui est tout simplement très correct et très sympa. Les graphismes sont quand même mignons, ils ont un style, c'est quand même très sympa et en plus ils ont un peu un style assez euh, que j'aime beaucoup en ce moment qui est tout simplement le style cartoon qui est quand même très sympa. Ensuite, la musique et le son, bon, évidemment à part bien sûr assister à un gangbang de Folgas euh, qui te tape dessus avec les bruits qu'il fait, et eh ben la musique met quand même de l'ambiance, euh, même quand c'est le début de la manche pour te dire allez vas-y Hugo, tu vas réussir, mets toi de l'ambiance. Surtout le compteur qui est sympa. Après, de toute façon, je, je dis quand même le compteur parce qu'il y a certains gens qui n'aiment pas trop euh, critiquer les compteurs... Euh de certains jeux, ça je dis rien. Et donc, la mécanique et les contrôles sont jouables. Alors bien sûr, j'ai un peu quelques difficultés avec le grapple, sauf bien sûr pour quelques mini-jeux, comme par exemple récupérer l'œuf ou tout simplement choper un adversaire pour choper sa plume. Mais il y a certains qui réussissent à tout simplement à utiliser le grapple pour monter sur une hauteur, que j'ai encore du mal à savoir comment ça marche. Je pense qu'il faut faire RT et A pour sauter. Et enfin, X qui est tout simplement pour plonger. Donc voilà, il y a juste quatre contrôles, je pourrais dire, avec le joystick, le saut, le plonger et enfin la trappe. Donc voilà, il n'y a pas besoin de jouer à BBG sur Xbox pendant 30 années pour réussir à jouer à ce jeu en vrai. Et du coup, pour résumer dans le jeu, bah, je le trouve quand même très original et euh, ça fait du bien d'avoir un jeu comme ça. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan des jeux BR en règle générale. Le principe est quand même très bien les graphismes, c'est selon le style du, du jeu qui propose, et la joie de réussir un top 1, c'est vraiment l'éclate total. mais en ce moment, c'est un peu trop répétitif pour certains jeux BR, où c'est juste prendre l'idée du BR, ensuite, insérer quelques idées de coche à droite qui n'est pas encore inventée sur d'autres jeux, et voilà, vous avez votre BR. Mais celui-là, il s'inspire plus vraiment du côté Takeshi Castle, car en plus, quand j'ai vu la première fois le trailer, j'avais un peu de mal à comprendre, mais avec les petits extraits qu'il y a eu sur le premier trailer, bah, j'étais quand même satisfait à me dire, c'est un BR, mais il propose un style de mini -jeu à faire pour réussir un top 1. Et je suis satisfait quand j'ai joué à la bêta pour me dire c'est ce que je voulais, c'est vraiment le jeu pour me détendre et changer un peu de l'ordinaire avec des BR qui sont en train d'essayer de, de copier les uns les autres juste en changeant soit les graphismes ou soit le gameplay, enfin voilà. Et donc en vrai, il pourrait être aussi mon jeu de l'année, mais ça c'est encore une surprise pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour un avis personnel sur un jeu que je suis quand même satisfait d'avoir joué à la bêta pour jouer et ensuite partager mon avis à vous donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé mon commentaire et d'ailleurs de rajouter un commentaire pour tout simplement me dire votre avis sur le jeu ou même contredire ce que j'ai dit ce qui peut être intéressant donc voilà passez une bonne journée et on se retrouve à une prochaine vidéo je ne sais pas quand mais en tout cas je vous dis bonne soirée c'était ce Geek. ciao